Is it changed me. Um, I was born in uh, Canterbury in Kent, which is um, a cathedral city, very historic. And I think that um, growing up there was something that, um, having all this history around me, it made me um, sort of. I used to walk into the cathedral and see the grandness of the, the the size of the space and feel larger because of it. And in a way, I ended up. In all of these costume dramas, it seemed kind of fitting. I was very comfortable in that environment. Um, the, uh, the costume is, um, costumes are, of course, they're, they're part of the characters, so they're always they're, they're great, but um, I often was asked, yeah, you know, I've often been asked why I did, did so many period films and so many costume dramas. And I, I really can't give you a straight answer, I can tell you that I really, I, I've been most proud of all the films I've worked on and I really appreciate you mentioning Zulu because um, Zulu is also one of my favorite films and uh, a chance for me to take a new direction, so, thanks. It's maybe because I'm born in Canterbury, so it's part of my natural decor. It's true that I grew up in this cette, cette dimension somptueuse, cette cathédrale, cet environnement historique et grandiose, et j'ai encore des souvenirs de moi, petite enfant, me, me promenant et pénétrant dans cette cathédrale et étant saisie par, par la beauté, la beauté et, la, et la grandeur du lieu. Donc peut-être que ça a marqué en quelque sorte ma destinée professionnelle, puisque effectivement, j'ai souvent tourné dans des films d'époque, j'ai souvent été en costume, et c'est une question qu'on me pose d'ailleurs, pourquoi est-ce que j'ai été pris je ne sais pas, je sais pas vraiment y répondre, en tout cas je suis touchée que vous fassiez allusion à Zulu, puisque pour moi aussi, c'est un de mes films préférés, c'est un film qui j'espère me permettre un peu de prendre un tournant dans, dans ma carrière et de me diriger vers autre chose. Monsieur Merci. Bonjour. Alors moi j'ai une question plus précise par rapport justement aux, aux trilogies que vous avez faites. Justement, c'est vrai que vous allez prendre un tournant dans votre carrière avec ce film Zulu, parce que c'est vrai qu'on vous a vu sous une facette différente, mais j'aimerais savoir l'aventure justement d'avoir fait, d'avoir enchaîné des trilogies comme ça, comment vous vous êtes retrouvé dedans et comment continuer à chaque fois quand on fait une série comme ça et des séries comme ça qui sont très populaires. Donc quel, quel a été votre sentiment premier euh, est-ce que ça a été la création Est-ce que ça a été le, le fait d'être populaire Est-ce que ça a été une opportunité euh, voilà. qu'est-ce que ça représente pour vous So it's true that Zulu has been a turning point in your career and we also realised that in reality we move into a different direction. But these trilogies that have been so um, important in your career, how do you see them maybe retrospectively Were there opportunities Were there for you a way of Creating your own character, or what is it now retrospectively? Um, they were phenomenal opportunities. Um, I uh, was cast in *Lord of the Rings* a couple of days before I left uh, drama school, and uh, they were. Uh, It was, I mean, that was a, an incredible gift for a young actor. It was um, like an education in film working with Peter Jackson, and the likes of Ian McKellen, who I know is here as well, and other phenomenal actors. So, um, it was really an interesting period of, um, of opportunity that um, presented themselves. And I was um, uh, in the right place at the right time, as it were. And uh, I had nothing but, you know, Some of the most amazing memories of that time, and it's um, it's also like an exciting, it's an exciting place to leap from. It's an interesting, it's an interesting thing to have been part of such a huge, <coughs> three, huge three huge trilogies. Because people have a very fixed idea of you when you try to shift the opinion, it's it's much harder than you may think. Ça a été des opportunités absolument extraordinaires. Il faut dire que ça faisait à peine quelques jours que j'avais fini ma formation d'acteur quand on m'a proposé de travailler dans Le Seigneur des Anneaux. Et ce que j'en garde, ça a été une, une, un apprentissage inestimable, le fait de travailler avec cette troupe d'acteurs, avec Jackson, mais aussi l'organisateur, le, le mais aussi avec Ian McKinnon, dont je sais qu'il... Euh, qu'il sera ici à Deauville, ça a été une, une chance euh, vraiment incroyable dont je ne me remets pas moi-même, je me dis que j'étais simplement au bon moment, au bon endroit, et ça m'a permis vraiment de me forger et puis de créer euh, les, les souvenirs euh, les plus euh, fantastiques que je garde. Cette période de ma vie, ça a été quelque chose de très important, cela dit une fois que vous êtes embarqué dans cette aventure comme celle-là, une fois que vous avez fait trois trilogies qui ont à ce point marqué les esprits, euh, c'est un très bon point de départ, mais il faut en partir. Il faut, à partir de là, essayer de, de, de, de se donner une autre direction, d'autres objectifs, et c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Madame